SNCF Réseau organise aujourd'hui un hackathon interne pour exploiter et interpréter des données issues de capteurs posés sur le réseau. Nous avons donc rassemblé autour de la table des interlocuteurs métiers experts du sujet, des experts en data science et des développeurs pour travailler ensemble le sujet et interpréter les données. Organiser un hackathon, ça permet de sortir les collaborateurs de leur quotidien, de co-construire en équipe, pluridisciplinaire, des solutions, d'embarquer les collaborateurs sur une thématique plus technologique, de leur permettre de se projeter sur la nouvelle manière de travailler demain. Pour préparer le hackathon, nous avons collecté un maximum de données relatives à notre sujet. Ensuite, nous avons préparé cette donnée afin qu'elle soit le plus propre et le plus exhaustive possible. Nous avons capitalisé sur les suggestions du métier afin d'obtenir un projet pertinent et qui répond aux besoins du client. Pour nous, c'est important de travailler avec des gens issus du terrain, de travailler ensemble à l'analyse de la donnée et donc de lui donner un sens. Les enjeux SNCF Réseau sur la data, c'est en fait d'accompagner nos métiers sur des expertises terrain. Et ça leur permet d'avoir des, des solutions plus appropriées et plus industrialisées. Donc l'enjeu en fait aujourd'hui, c'est de changer un petit peu le mode de fonctionnement vis-à-vis -vis des métiers qui allaient plutôt sur le terrain. Là, on leur propose de centraliser les analyses tout en leur expliquant et tout en ayant confiance dans les données qui sont remontées. Pour ma part, c'était la première fois que je participais à un caton. Ça m'a permis de découvrir un petit peu sa fonctionnalité. Le produit a bien évolué. Euh, on sent qu'il euh, y a une grosse réflexion une autre, sur la bonne piste. Quoi. À la fin des deux jours, des éléments concrets pour des manuels utilisateurs euh, auront été produits et l'enjeu, c'est de pouvoir déployer le capteur par la suite. Talent mobilisé des collaborateurs de différentes entités, aussi bien pour l'organisation de l'événement en lui-même, que pour le travail sur la donnée pour préparer des tableaux de bord pour cette journée hackathon. Le hackathon nous a permis d'avoir une méthodologie d'analyse de données, d'alimenter le manuel utilisateur de l'analyse de la donnée, de concrétiser certainement certains projets complémentaires en accompagnement des métiers qui ont contribué à, ce, à cet événement. talent organise des hackathons pour ses clients, pour montrer que l'agilité ça marche. Des équipes pluridisciplinaires arrivent en itérant en quelques heures à trouver des solutions à des problématiques complexes.